Bienvenue dans cette série au format court intitulé LPEPP, la pire erreur en préparation physique. Aujourd'hui, on discute des tests d'évaluation de la performance, c'est parti Si vous connaissez Prepay Performance, vous savez que je suis un grand partisan de l'évaluation de la performance pour l'individualisation du processus d'entraînement. Pour autant, une question qui me revient très fréquemment, c'est « j'ai réalisé ce type de test, comment puis-je l'interpréter ?» De mon point de vue, qui évidemment n'engage que moi, c'est une erreur importante. La réalisation d'une évaluation de la performance doit découler d'une réflexion préalable. En clair, je ne fais pas un test parce qu'il faut le faire. Je fais un test parce que c'est mon besoin d'information à l'instant T. La logique est diamétralement opposée et peut tout autant se transposer sur la réalisation d'un type d'exercice mal compris. Ça sous-entend alors que je connais déjà les résultats chiffrés que va m'apporter le test que j'ai choisi. Et ces informations vont me permettre de programmer une charge, un cycle spécifique ou une méthode d'entraînement. Mais il est essentiel que je choisisse un test en connaissance de cause, et pas tout simplement parce que j'ai vu qu'il était à la mode dans le domaine de l'entraînement en ce moment. Je vous donne un exemple, celui des profils force vitesse en sprint. Une personne me dit « j'ai réalisé ces tests, mais je n'ai pas bien réussi à interpréter les données qu'il m'apportent ». Ça veut dire que j'ai choisi un test dont je ne maîtrise pas les ressorts. Or, ça risque d'en découler sur deux possibilités. D'un côté, je vais essayer tout de même d'en tirer des conclusions. Ça sera certainement sujet à un stress important. Et peut-être même une programmation approximative, puisque pas bien au clair avec les notions. Et dans un second temps, un grand classique de l'entraînement, c'est-à-dire un test qui ne restera pas dans les annales de votre saison. En d'autres termes, on n'en entendra plus parler et on ne l'aura fait qu'une fois. La réflexion doit alors être complètement inverse. De quoi ai-je besoin pour coacher mon sportif De façon générale, l'objectif d'un préparateur physique est d'avoir des informations clés pour sa démarche de programmation. Comme dit l'adage, Lorsque l'on ne sait pas où on va, c'est la meilleure façon d'aller nulle part. Pour autant, il ne faut pas faire des tests pour espérer trouver une piste de réflexion. L'objectif n'est en aucun cas de multiplier les tests et de se perdre au milieu de toutes ces informations. Et souvent, il est bien plus pertinent de n'avoir que quelques tests bien connus et réalisés dans son escarcelle, plutôt que des dizaines mal interprétées qui n'apporteront pas de bénéfice à votre entraînement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce nouveau format pourra vous intéresser. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien, salut